La, la nouvelle étrange c'est ça ouais ouais bah il faut la jonction Europe ouais. et ah oui, moi j'ai moi j'ai pas fait Jupiter encore et ah t'as pas fait Jupiter il te manque il te faut quoi bon on va t'aider à faire Jupiter et t'as vu Zergling il est décongelé j'y ai pensé network. je me suis mis un rappel <rires> T'as d'ailleurs ah, Seb t'as pu mettre le. Euh, t'as regardé si tu pouvais mettre 2-3 ressources dans le dans le labo ou récupérer des plans s'il y en a qui t'intéressent. Qu <rire> On est un peu tous les deux ouais j'ai l'impression à. Euh... Ouais. <rire> Quoi euh, bah, moi j'ai dit tout ce que je pouvais donc j'ai plus rien. Voilà. C'est que le fric ça mal, ça va, ça se est pas mais c'est surtout que euh, j'ai mis des, euh, des ressources. Euh, ah non les ressources. Genre, les sport, les trucs comme ça. Euh. Après, on en est au stade où. Euh, vous ça pas. Mais maintenant, l'important c'est de débloquer les plans. Pour toi, un au développement des trucs qui t'intéressent vraiment ou au truc qui débloque le reste. Hein. Still working on it. Oh la vache la zone d'effet Tu l'as un peu boosté non Est-ce que j'ai gagné moi Ah oui Voyez, je viens de faire ma dixième mission avec mon chien. Euh. Ah si si c'est prévu de. Waouh. Ah Non mais tu vois le saut de l'ange que j'ai fait, je pensais faire un hommage à Naïs et finalement non. Euh. Merci Seb. Tiens des gens en dessous. Attends si j'utilise mon pouvoir est-ce que ça marche Ah ouais Cette <rire> triche oh shit. Another job well executed. <rire> Vous êtes déjà parti devant T'as le voyage rapide Ah oui C'est vrai Vraiment va m'en servir celui-là. Oui c'est vrai qu'il y a le voyage rapide. Moi ouais, je marche rien en spécial. C'est Fallon Siberi sont dire Glados, mais non, c'est pour la science. <rire> en moins méchant <rire> aussi. Alors là, je vais te dire, on n'a pas vu la fin du jeu. Je ne ferai aucun pronostic là-dessus. Là. Je sais pas qui t'a éclaté, mais apparemment il a eu mal. Ah bah, ça a fait du bruit en tout cas. Ah y'avait un, un Prosecuteur Non, c'est lui qui était en train de taper. Ah, pour ça qu'il résistait Là on a le droit de faire sauter l'alarme parce que... De toute façon ça compte pas, c'est ça Euh, bah là on a qu'une seule tentative, donc euh... Ah pas. Et comme un con, il la activa... oh. Salaud Ouais bah attends Voilà. Attends, moi je vais faire un acte très speed, tu vas voir Use Cypher Bon fini secondes, ah, 25 secondes Bah mince c'est pas là Ah non c'est pas mince. là Non, c'est pas celui-là non, non, non, non C'est bon, c'est bon, <rire> il est... A... Oh, prosécuteur de glace Ah, où ça, où ça, ouais, où bah, ça Moi je suis parti hein Attends, <rire> oui, oui, oui. attends, attends, il est là Il est où, il est Attends, t'inquiète, moi je vais... <générique> <générique> ah, va oui, vous avez montré que les prostécuteurs sont pas un... Bah pas... oui, c'est au moins le 15 quinzième qu'on défonce Pas <rire> <rire> le pour toi <rire> Ah, t'en as au moins les deux Bah oui, voilà Un, deux... Peut-être trois Dut, <rire> une vitre ah oui on en a tué deux, deux ja On en a eu deux là Regarde on a deux javelots de Capacitor Donc c'est des Arid Lancer dire, Elite Ouais euh, C'est des gros Faites attention sur à quoi vous tirez En espérant que Zergling <rire> ne fasse pas n'importe quoi <rire> Moi je one shot pas les gars Ah hein. quoi que vous savez pas ils sont quel niveau ici Bah si ils sont pas forts hein. on est si, sur ouais, Mars hein. ouais. ouais si si hein, tu vas voir que Ça part vite hein. De toute façon, si Maris va prévenir quand on Ouais, il te on prévient. Retrouve. Dès que ah, t'arrives dans la pièce où il est, euh, il te dit « Ah, c'est lui, c'est lui !» Et surtout, vous le tuez pas, hein, vous le rapportez. Là, il y a un lancier de niveau 25. Pas ça, hein. ah. ah non, il est pas élite. Hein. Synthesis Target, c'est écrit. Ah, où ça, ça Bah sur son nom, Seb. Ah, vous J'arrive, j'arrive oui, mais comment ça se fait que c'est lui là Bah, moi il s'affichait son nom. Donc, euh, scanner scanné, hein. C'est bon voilà, Tu, tu l'as scanné toi ou pas Non, moi je peux pas le scanner. Bon, bah si c'est fait ah, hein. Bah, c'est bon, moi je l'ai scanné Ouais, moi c'est bon. Mais du coup, faut peut-être le tuer maintenant, non Disappointing Ah non J'ai rien compris. Voilà, il faut le scanner et s'en aller. Mais non, normalement il disparaît. Donc c'est ça, il faut vraiment pas le tuer du tout. Mais normalement, quand tu finis de le scanner, il disparaît, il se disloque tout seul. La prochaine mission involves synthéting a single arid lancer on trade for mission for scenario. Mission will admin a dream, single synthesis target, blablabla blablabla. Players must scan four nodes on the elite arid lancer, accomplished by equipping their synthesis scanner for the gear menu, aiming the target and only known the fire key. Until the node is scanned. The node appears as blue orbs. Ah faut scanner les blue orbs. Ah oui, oula oh oui, a quatre. Ah oui 4. Ah oui d'accord. Okay. Attends. Pas bouger monsieur. Je vais poser un piège. Ah j'en ai une Non mais sur le scanner 3 oui. Non mais sérieux 4 Ouais, c'est bon y est. Il se désintègre Il ouais. Allez encore deux N'empêche ouais. heureusement qu'ils ont 30... heureusement qu'ils ont 20 niveaux de plus hein, histoire qu'on les tue pas par mes gardes Petit bon, Pour l'instant sur la route de la fin. Euh... Y a pas grand monde hein. Et pourtant il y est hein Et c'est Fallon qui l'a dit Mais en fait tu peux, tu quoi, peux là. le pister le gars. Comment ça tu le pistes Sors ton scanner et regarde autour de toi. Ouais. Tu, ouais. tu... Ouais. tu devrais trouver... Devrais devriez voir une, une espèce de vague. Ah, Ah, exact. Ah ouais, il tue le... Tue la cible en fait. Bon alors où est-ce qu'il est, qu il, est il est parti où il a disparu. Il se tp. Ouais. Il se tp, il se tp. Ouh. Et d'un. Deux, Voilà. Et deux, un. Ah. Et deux, Bon Bah. Oh. Silence. Voilà, on va se dégager. Attention, on passe oh. C'est un peu ça, ça l'idée Pas tomber Excusez-nous, on est des ténos C'est bon, c'est normal Et voilà Prochaine mission Je remets mon Zergling Après mais la prochaine mission, je remets Zergling au congélateur mmh. Mmh. Oh c'est drôle de couleur ça euh, ça donne pas envie de mettre ah, les pieds coup. dedans Ah non oui. c'est ton plus côté loin. Euh, Non il florin. est plus loin Allez putain Ouais j'ai eu. eu Ah juste après. You have completed the synthesis the wow. vous étiez beaucoup trop près les ennemis là parce que celui là moi s'il n'y avait pas un mec euh, dans une partie online qui me l'aurait montré le machin a l'air d'être tout puissant, d'avoir énormément de ressources, il dit, oh, écoute, je t'ai fait le schéma, tu me fais ça, c'est toi qui payes. <rire> Mais euh, c'est nous deux qui en auront bénéficié. Merci. plus plusieurs, un assassinat furtif. Il bah, n'a pas voulu, apparemment son pote s'est retourné quand le premier a fait « ou quelque chose comme ça. Ah, » En fait, j'ai expliqué la... la recherche dans le laboratoire pour les couleurs. Actuellement la couleur est possible de remarquer... De quoi Comment ça marche Bah, en fait, il faut que tu sélectionnes une couleur. On que tu à la couleur Dès que une couleur a été sélectionnée pour la recherche Il faut fermer un certain type d'ennemi Et il n'y a que celui-là qui peut être fermé Pendant la... toute la période où on recherche la couleur Si on change de recherche de couleur tout ce qu'on avait récupéré sur les anciens ennemis a disparu, si j'ai bien compris. Et donc là, bah, celui qui avait l'air d'être à peu près abordable, c'est un... un comment s'appelle. Euh. Un espèce d'ancien.. Un infecté ancien. Bon je pense qu'on aurait dû avoir encore une carantille de. Mais comment tu sais à quel ennemi ça fait Eh Et bah en fait t'as le. quand tu passes devant dans le laboratoire, face à la tête qui arrive et t'as le monde l'ennemi qui est marqué. Donc ouais, faut laisser les deux se taper dessus là, c'est ça? Ouais, ouais, ouais, tu <rire> fais. Je laisse les jouer au ping-pong, y'en a bien qui a fini par gagner. Oula, t'es pas en forme là, Florian? Ça va. Tant que j'ai des je ne laisse pas moi. Merci. Nous, merci, merci, merci. <rire> Mais another blueprint le you chez do toi that. ordice je suis ton père